Comment faire des posts avec Canva pour attirer plus de vues, plus de clients, plus de prospects, bref, plus d'interactions, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bon, c'est pas facile de tourner avec Sakura qui fait des câlins à la caméra. Alors je vous avais enregistré une première vidéo euh, pour la couverture, euh, mais justement en fait c'est pas pour la couverture, je, je, je vous ai enregistré une première vidéo qui était d'affilée avec la première et en fait je me suis trompée donc je la retourne. Si vous ne me connaissez pas, je suis Izzy Catala, je suis consultante en personal branding, j'aide mes clients à avoir plus de visibilité, plus de notoriété et bien sûr plus de clients grâce à internet. Euh, là, on est dans une série de vidéos sur Canva, une série de tutos sur Canva pour monter une entreprise en ligne. Je voudrais bien parler avec mes deux mains, mais j'ai Sakura qui a décidé de se coucher sur ma main. Je te dérange pas, Sakura Si, un peu quand même, hein, j'ai l'impression. Donc, euh, voilà, je vous ai prévu, elle va faire que des bêtises. Je vous assure, aujourd'hui, j'arrive pas à travailler. Elle fait que m'embêter. <rire> Donc je vous ai prévu une série de plusieurs vidéos sur Canva. Euh, si vous le souhaitez, alors déjà numéro 1 le petit cadeau que je vous offre à chaque fois, bien que toute cette série de vidéos soit évidemment euh, des cadeaux, vous avez un pack ambition web. Le pack ambition web c'est un aimant à client donc c'est un ensemble de 5 formations qui sont pour les personnes qui souhaitent développer leur activité en ligne. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo ben, allez la voir, hein, je vous la mets juste là. Voilà. Donc, si vous souhaitez accéder au pack en mission web, vous avez un lien sous la vidéo. Euh, si vous souhaitez... Euh... Oh là là, mais décidément, aujourd'hui, je dois faire la vidéo en deux secondes et demie pour rattraper celle qui n'a pas fonctionné. C'est les joies du direct. Vous découvrez une easy un peu moins carrée que d'habitude. Donc si vous souhaitez avoir accès à Ambition Web, vous avez un lien sous la vidéo. Ce sont 5 formations qui vont être débloquées tous les jours pendant 5 jours. Euh, Aujourd'hui, on commence, donc on continue la série de plusieurs formats pour créer ah bah, des, des visuels avec Canva. Le, la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo qui est sur comment créer des posts pour vos réseaux sociaux, donc des visuels, des, visuels, des publications. Appelez ça comme vous voulez. Moi, j'utilise la version euh, payante. Si vous souhaitez tester la version payante, toujours pareil, sous la vidéo, vous avez un lien pour tester la version payante pendant 45 jours sans rien payer. Donc, je vous invite à le faire. C'est toujours intéressant, 45 jours. Ça vous permet d'aller euh, bien plus loin au niveau de, de vos résultats, au niveau de, de vos visions. Et tout ce que vous allez faire pendant cette période de 45 jours, ben vous allez les garder. Il n'y a, a absolument rien qui va être euh, enlevé. Voilà. Donc, on passe maintenant sur mon ordinateur. On va créer des publications avec Canva. Voilà. Alors, on est sur mon ordinateur. Je vais réduire tout ça. Pour faire des postes, en général, très sincèrement, il y a deux raisons pour lesquelles euh, vous allez venir sur Canva. La première, c'est faire un logo. La deuxième, c'est faire des posts. Faire des postes, il y a des règles lorsqu'on veut faire des postes afin d'attirer plus de visibilité, plus de notoriété, plus de clients. Euh, ce n'est pas comme je le vois très très souvent de prendre le même visuel et de faire 500 fois euh, la même chose avec juste le texte qui change ou une image qui change. Sinon, en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est mécanique, euh, psychologique, je ne sais pas comment vous dire, mais le le, les yeux le cerveau de vos clients vont s'habituer en fait à cette image et ils ne vont plus la voir vous savez c'est comme quand on passe tous les jours devant le même endroit on n'y fait plus attention alors il va falloir créer euh, une série de visuels qui va être attractif qui va rester dans votre branding donc je vous rappelle le branding euh, c'est une partie du personal branding le branding c'est votre image votre plutôt votre en fait c'est tous les éléments extérieure de votre marque, c'est-à-dire les couleurs, l'environnement, les textures, euh, les polices que vous allez utiliser, etc. etc. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va créer plusieurs postes, toujours sur la même thématique, puisque je vous l'ai dit, on a un fil rouge. Ce fil rouge, c'est la présentation de ma formation, euh, d'une formation certifiée, agréée, machin, chouette, qui va sortir euh, donc pour le mois de septembre et qui est donc... Euh, <rire> Je bug. <rire> et qui est donc de, euh, une formation pour devenir assistante virtuelle. Alors, une chose très, très, très importante à savoir, lorsqu'on va vouloir faire des posts euh, via Canva, on a trois types de posts en général. Vous avez les posts Facebook, les posts Instagram et les posts LinkedIn. Les posts Facebook, comme vous pouvez le voir aux dimensions qui sont indiquées, euh, ont tendance à être... Euh, en fait, c'est un, un petit rectangle... Un peu plus rectangle que carré. Les posts Instagram, ce sont des carrés. Les posts LinkedIn, ce sont des carrés. Donc, les posts Facebook sont plus petits. Les posts Instagram sont un peu plus grands. Les plus grands, c'est les posts LinkedIn. Mais euh, le problème qu'il va y avoir, c'est que si vous prenez un post Facebook et qu'ensuite, vous le mettez sur Instagram, euh, il va être coupé. C'est-à-dire que Instagram, pour Instagram, c'est carré carré, euh, euh, carré, carré, carré, carré. Pour Linkedin, ils vont s'adapter, mais pas Instagram. Donc, lorsque vous allez vouloir faire des posts sur euh, tous vos réseaux sociaux, il faut qu'ils soient carrés, puisque Facebook va s'adapter et les autres, pas forcément. L'inconvénient quand on est sur Canva et qu'on doit prendre un poste carré, vous allez me dire Instagram fait 1080 par 1080, euh, Linkedin fait 1200 par 1200. Donc, autant prendre le plus gros parce que ça permettra d'avoir moins de pixels. Puisque plus la, le post est gros, là, vous voyez, Facebook, c'est plus petit au niveau des dimensions. Donc, si vous faites un post Facebook et que vous le mettez ensuite sur Instagram et ensuite sur LinkedIn, il va être pixelisé, c'est-à-dire qu'il va être un peu flou, il ne sera pas très qualitatif. Idéalement, vous allez me dire il faut prendre donc un post LinkedIn. Or, non, puisque sur Canva, il n'y a pas beaucoup de modèles en LinkedIn. Ce qu'on va faire, c'est prendre un post Instagram et que par la suite, on va le redimensionner. On va donc commencer en cliquant ici sur « Post Instagram ». Donc, là, on va arriver. Alors, Instagram, ce qui est, vrai, ce qui est génial, génial, génial avec Canva, c'est que vous avez pléthore, énormément de, de templates qui vont servir. Donc, on va faire comme d'habitude. Euh, pour, euh, pour les posts, on va partir sur des visuels existants. Parce que très sincèrement, vous allez voir, il y en a, il y en a, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et que même quand on arrive en bas, il y en a encore. Donc là, ils mettent un petit peu de temps à s'afficher. Mais, euh, parce que je suis en train de tourner. Mais vous voyez, il y en a vraiment, vraiment, vraiment... Vraiment beaucoup. Donc, nous, on va en choisir un et ensuite, on en mettra d'autres dans la même colonne. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, euh, on va en choisir un. Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait choisir Puisque là, on est sur la formation. Hein, donc, formation euh, d'assistante. Euh, on n'est pas sur du, sur du girly. J'adore mon branding, hein, très sincèrement, mais des fois, j'adore partir sur d'autres couleurs. C'est pour ça que j'aime bien accompagner euh, des personnes sur leur projet, parce que ça me fait changer euh, de mon petit univers à moi. Alors, euh, qu'est-ce qu'on pourrait prendre Allez, on va prendre celui-ci. Et on en prendra d'autres plus tard. Alors voilà, là, ce qu'on fait, j'ai simplement cliqué sur le visuel. Et le visuel va tout simplement s'installer sur Canva. Normalement, je vais vous inviter, euh, idéalement, lorsque vous vous posez pour faire des posts, faites-en directement 30. Euh, oui, je sais, vous allez me dire 30, ça va être long. Oui, mais ça va être long au début parce que vous allez créer la matrice, vous allez créer les templates des 30 visuels. Mais vous allez voir que tous les mois après, ça ira très, très vite. Donc, idéalement, euh, en type de post, je vous ai déjà fait d'autres vidéos là-dessus, comment animer une formation, comment animer une page Facebook. Vous allez trouver le lien dans, dans le coin de la vidéo. Là, ce qu'on veut, nous, euh, on va créer. Alors, on peut faire des citations, on peut faire des partages de contenu, on peut faire des invitations, euh, on peut faire des, des CTA, des call to action. Donc, nous, on va faire. Mais, par exemple, celui-ci, on va marquer euh, un tout, tout simple. Voilà, on fait un truc vraiment, vraiment simple. Euh, si je fais ici ouvrir une entreprise de chez vous et que je rajoute... Euh... Je vous dis, j'écris en même temps que vous, hein. qu'on va faire déjà dégrouper vous savez très bien que je dégroupe toujours ça on va ici le descendre donc déjà le message théoriquement euh, ce qu'il faut c'est qu'avant que vous commenciez vos postes vous ayez préparé un document word avec tout ce que vous allez mettre donc euh, ici on va faire ouvrir une entreprise on va marquer devenez le plus simple Voilà, on va faire juste un truc comme ça. On va reprendre les visuels que l'on avait euh, travaillé déjà. Oui, on va revenir sur Canva ici. Et on va reprendre les images qu'on avait prises lorsqu'on a créé la couverture. C'est très, très, très important d'avoir, dans un premier temps, les mêmes euh, éléments visuels pour que votre audience se repère dans ce que vous allez faire. Donc, on va aller chercher ici euh, ce qu'on a fait. Hop Là, ici. Donc, le temps qu'il s'ouvre, on va mettre tout ça à notre branding. Donc, au branding de ma société. Euh, ce qu'on pourrait faire, c'est jaune ou noir. Bah, on va faire jaune ici. Ici, on va faire euh, hop, le blanc, le rose. On va le faire noir. Euh, on va laisser le fond blanc. Ça, on va... La grande, euh, plutôt réduire la police. Voilà. Ici, on va la regarder donc, quelle était l'image qu'on avait utilisée. Donc, on a utilisé cette petite madame, les petites mains et ça. Très bien. Donc, euh, il nous faut le logo. Toujours. Alors, numéro 1, le texte. Vraiment bien travailler votre texte euh, afin qu'il soit... Euh, qu'il interpelle. D'accord Numéro 2, le logo. Donc, on en a fait plusieurs. On va aller chercher celui-ci. On avait dit assistante digitale. Donc, ce qu'on pourrait faire, pour, comme celui-ci, c'est le tout premier. Euh... que ce soit trop petit parce que là on, met, on va juste mettre le logo hop non on va pas faire ça donc on avait dit assistante digitale hop ça on va le garder pour là bas très bien on va aller chercher l'emoji l'icône qu'on avait choisi qui était celui-ci pas si on va pouvoir faire quelque chose comme ça si je fais ça, hop. Ouais, c'est plus joli comme ça. On va faire comme ça et comme ça. Donc, vous voyez déjà, on reconnaît le logo qu'on a utilisé ici. Ici, on a un appel à l'action, donc devenez. Et on va aller chercher ensuite des photos. Par exemple on pourrait mettre celle ci on n'a pas pris encore les photos qu'on a pris tout à l'heure mais voyez déjà c'est parlant c'est en gros travailler de chez vous là on a un premier poste classique qu'est ce qui va manquer mon logo bien sûr donc hop on va aller le chercher ici donc ici je l'ai pas encore incorporé on va aller tout simplement le chercher n'est pas là, mais normalement, il y est, c'est obligé. Euh, on va prendre celui-ci. Alors, normalement, je n'utilise pas celui-ci, euh, parce que j'en ai un qui est déjà découpé. Mais pour aller plus vite, on va en profiter. Vous voyez, ici, j'ai un logo qui est mon logo, mais sur fond blanc. Donc, on va tout simplement cliquer sur effet. Ici, on va supprimer le fond blanc. Ça va prendre deux secondes, et ça va plus vite que ce que, que j'aille chercher un logo tout près. Vous voyez, ici... Euh, le fond blanc a disparu, donc on va le garder. On va aller ensuite filtrer pour nous faire en noir et blanc. Ah, j'ai pas encore validé. Parfait. Et on va aller le mettre en noir. Vous voyez, il suffit juste de jouer sur les couleurs. On va le réduire. Et on va le mettre ici. CTRL Z. Mon logo est ici. Voilà. On pourrait le mettre juste là, voilà, comme ça. Ça, c'est pareil. Alors, l'avantage avec Canva, c'est que si vous avez quelque chose qui vous plaît d'un côté, vous faites CTRL-C, vous allez sur l'autre, vous faites CTRL-V et il va tout simplement se positionner où vous le voulez. Vous voyez, par exemple, ici, là. Voilà. Alors, vous voyez, ici, on a un premier poste que vous, je vous invite à faire, c'est de faire un poste différent par jour. Donc, par exemple, ce poste, vous voyez, il a un visuel, il a une façon d'être. Euh, là, donc, c'est un CTA, c'est tout simplement, voilà, devenez assistante digitale ou assistante digitale, formation, euh, prise en charge. Alors, on ne va pas marquer prise en charge, on va marquer pouvant être. Pourquoi je dis pouvant être Parce que ben il euh, y a certaines personnes qui n'ont qui ont pas droit, parce que pour être prise en charge par le CPF, il ben, y, y a des règles hein, quand même, euh, que ce n'est pas moi qui fais, parce que moi, euh, ben, je ferai euh, comme tout le monde y veut, en fait, hein, j'essaierai d'aider tout le monde, mais en fait, ce n'est pas le cas. Au niveau du CPF, il y a des règles pour avoir accès au CPF, même si vous avez la somme d'argent, et eh bien euh, il faut quand même respecter le, le processus. Donc voilà. Euh, donc là, on a un poste. C'est un poste de type CTA. D'accord Donc, vous pouvez faire euh, call to action, donc appel à l'action. Vous pouvez faire euh, un post par semaine, appel à l'action. Un post par semaine, invitation. Euh, un post par semaine, information. Un post par semaine, euh, un post par semaine citation. Par exemple, voilà. vous cherchez de type de poste. Essayez de trouver 5 à 6 postes différents par semaine. Et ensuite, tout simplement, vous gardez le même visuel et vous changez. Donc ça, c'est un visuel. On va faire un autre type de visuel, toujours dans le même branding. Comme je vous dis, euh, le contenu, vous prenez 5-6 types de contenus différents et vous créez des visuels différents. Donc là, on a un contenu de type CTA. On va tout simplement ici ajouter une page blanche. Tout simplement, on va aller ici dans... Modèle, et on va chercher tout simplement un nouveau modèle. Ce qu'il va falloir, c'est que ce modèle soit joli déjà, <rire> c'est important. Excellence, élégance, ce sont les noms de ma société. Euh, on va taper euh, Work, ça pourrait être sympathique. Ah, J'ai fait une mauvaise manip, on va voir s'il nous propose quelque chose. Euh, un truc un peu sympa. Parce que des fois, je vous avoue que c'est vrai que Canva, il n'est pas très sympa. Voilà, ça, ça peut être pas mal. Donc là, vous voyez qu'on a une image, on a un petit texte, etc. On va déjà le mettre à notre branding. Donc ici, si on prend la couleur noire en bas, ce sera la couleur jaune en haut. Et inversement, là, on va mettre plutôt la couleur jaune en haut et la couleur noire on verra pas l'ordinateur. Attendez, hop. Toujours s'adapter. Hein. Si, si, ça va très très bien comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Ici, c'est une photo. En fait, vous avez la possibilité dans les, euh, dans les éléments de trouver des visuels comme ça dans lesquels vous allez pouvoir incruster une photo. Donc là, on va toujours retourner dans les photos toujours sur le travail à domicile. Idéalement, ça aurait été très, très bien de retrouver les mêmes postes. Si ici, vous voyez, en cherchant, on va retrouver les mêmes postes. Si vous ne les trouvez pas, c'est très simple. Vous revenez sur la photo, vous faites cliquer dessus, vous faites CTRL-C. On va prendre plutôt... Euh... Allez, on va prendre ceci. CTRL-C, copier. Vous pouvez faire ici, voilà, copier. Vous venez ici et vous faites CTRL-V. Ensuite, tout simplement, l'image, vous allez hop, la glisser alors des fois, quand on fait juste CTRL V, ça pose problème. Donc, tout simplement, vous allez dans vos éléments. Elle devra arriver ou pas. Normalement, après, vous n'avez plus qu'à la glisser au milieu. Là, elle n'a pas envie. Donc, on va le faire différemment. petit bug de technologie. Normalement, vous avez juste à la, à la mettre ici et il se fait tout seul. Mais là, il n'a pas envie. Donc, on va aller hop, rechercher cette image ou une autre. <rire> euh, alors, on n'avait peut-être pas mis de télétravail. On avait mis euh, peut-être formation en ligne ou quelque chose. Ah, j'aime bien le jaune comme ça. Mais je voudrais plutôt comme si la personne était en face de nous, vous voyez, en, en mode communication, vous voyez. Euh, si ici si on fait... on euh... va marquer juste « assistant », voir ce que ça donne. Et je voudrais vraiment... Euh... Tchic, tchic, tchic. Je sais ce que je veux, il faut juste le trouver. Vous imaginez déjà avec la base énorme de, de vidéos, de photos qu'il y a sur, euh, sur Canva. qu'avant avant, je devais aller sur un autre logiciel, chercher des photos. Quand je ne les trouvais pas, il fallait que j'aille encore sur d'autres euh, logiciels en ligne. Et qu'après, il fallait que j'en fasse venir les photos ici. Franchement, c'était euh, une perte de temps énorme. Si je fais comme ça, non, on va pas voir ça. Euh... c'est mignon aussi on pourra la prendre peut-être tout à l'heure alors moi ce que je voudrais vraiment c'est une assistante ou un assistant online, on va marquer ah là là. des fois je... c'est mon côté voilà ça on peut en mettre ça comme ça voyez voilà prend cette personne là Voilà. Donc, cette personne, c'est comme si elle était là en train de vous expliquer. Ça aurait été mieux avec un petit casque. Vous voyez, comme ça, là. Mais en mode... Euh... Ah là là. La perfection, easy. À une époque, j'étais tellement, tellement en mode perfectionniste que je m'étais mis un fond d'écran qui disait « Fait est mieux que parfait. » Parce que bah, ça me rappelait. Ah oui, c'est bon. Il ne faut pas que ce soit parfait. Il faut juste que ce soit ça fait. Allez, easy. On avance. <rire> Parce que vraiment, le, le côté perfection, c'est euh, souvent une, prise de, une perte de temps. Alors, voilà, on va faire comme ça. Euh, on va reprendre le texte qu'on a mis tout à l'heure. Euh, on va marquer. Qu'est-ce qu'on a mis sur la formation ici euh, 400 heures. Alors, ce n'est pas exactement. Donc, ici, on peut mettre 400 heures. Euh, on va reprendre aussi la police qu'on avait choisie ici. Donc, par exemple, ici, on était sur du popping. Et, euh, et ça, c'est autre chose. Donc, on va mettre ici. On va revenir sur ce logo. On va reprendre la police qu'on avait choisie. Parce qu'il faut toujours que la police soit la même. On va la réduire. Voilà. J'agrandis tout simplement la box. On va faire comme ça. Voilà. On va agrandir encore. Parfait. On va ici, vous voyez, une petite flèche, à vous permettre d'augmenter l'écart entre le texte. nous c'est ce qu'on va faire. On va augmenter un petit peu l'écart, vous voyez, de manière à ce que ce soit euh, aligné. D'accord? Ici, pareil, on va repartir sur du popping light ou du popping medium. On va le réduire en chouïa. Parfait. Donc, ici, on va prendre juste ça. CTRL-C. Donc, ici, c'était CTA. Maintenant, on va faire Information, d'accord Donc, ici, on va marquer Formation. On va le monter. Voilà. Donc, ici, on a le côté information. On va changer la police, bien sûr. Très bien. On va. Là, vous voyez, elles sont trop écartées, les lettres. Alors, c'est pareil, c'est le même bouton, ici. Sauf que c'est en haut. Vous voyez, on va réduire un petit peu euh, la taille de la police. Donc, ici. Euh... Alors, comment on appelle ça, déjà On appelle ça en... Quand c'est à distance, mais en direct... Il euh, y a un terme spécifique, oh, c'est pas des matériels, distanciels ou asynchrone, synchrone euh... mmh. à distance. Donc, si je mets asynchrone, les gens vont pas comprendre et en direct. Donc, toujours pareil, on prend notre petit popping, hop, on va le réduire un peu. Donc, on va reprendre notre logo, parce qu'il va falloir quand même qu'on le rentre. Voilà. On pourrait le mettre en haut, on pourrait le mettre en bas. On va faire un, un petit, un petit diagonal. regardez, on va faire ça. On va aller reprendre mon petit logo ici. Oups Celui-ci. Donc, on va créer une petite diagonale. Euh, donc, formation assistante digitale euh, à distance et en direct. Euh, 400 heures. Ici, qu'est-ce que je pourrais mettre Donc, ici, bah, ce sera éventuellement mon site internet. Donc Je ne sais pas si ce sera celui du centre de formation ou le mien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre Easycatala dans un premier temps. Voilà, nidicatala.com. Euh, là, très sincèrement, euh, ça manque de magie, qu'on soit d'accord. Hein. Euh, ça, on va le descendre un peu. Et ça, on va le monter un peu. Donc, voilà. Là, je vous ai expliqué comment faire des postes classiques. Mais on peut... Euh, il me manque juste ça. Ouais, il faut adapter ensuite... Euh... On peut marquer juste euh, CPF par exemple. Allez. On peut ensuite aller beaucoup plus loin. On peut rajouter bien sûr les logos comme on l'a fait ici. Peut-être pas tout, juste cela. Vous voyez, il nous en manque. Qu'est-ce qui nous manque ici c... Non, c'est bon. Euh, hop, on revient ici. Vous faites CTRL V. Ils vont se mettre juste là. Vous voyez, on va les positionner pour qu'ils soient un peu jolis. Là, on avait à la base rogné le contour. Bah, vous voyez que là, ça aurait été plus sympa éventuellement ne soit pas rogné parce qu'on ne le voit pas donc il faudrait le remettre euh, mais également on pourrait faire ça alors on a là très sincèrement pour moi c'est assez austère ça manque un peu de magie c'est ça manque vraiment vraiment de magie en fait hein, on est vraiment sur quelque chose de froid donc on va se lâcher un petit peu on va faire des choses allez un peu plus glamour qui vont rien avoir à faire, on va dire... Allez, on va passer Love Coach. Moi, j'aime bien des fois jouer sur le Love Coach ou sur Éducateur Canin. Donc ici, au lieu de marquer Work, on va marquer Love. Et on va trouver un truc, mais genre waouh Qu'on va améliorer en mode waouh Et rajouter plein, plein, plein de choses. Vous allez voir, on va slasher sur celui-ci. Euh... Alors, on va prendre celui-ci. Vous voyez, il est classique. On va aller avec des filigrammes. en plus, en ce moment, je suis à fond, à fond filigramme. Euh, on va créer un truc euh, hors norme. On va partir sur un violet. Euh, hop. Ah ouais, comme ça, il est. Non, il est un peu trop. Il faudrait un peu plus doux. Est-ce que je pourrais avoir un truc un chouïa plus doux Ah ouais. Euh, il est trop vif encore, je trouve. Voilà, peut-être ça. Ici, on va prendre une couleur. Euh... Ben non, ça c'est beaucoup trop. On va rester dans les roses, mais on va prendre un rose du style magnolia, d'accord J'adore le magnolia, mais on va le prendre vraiment en mode très doux, vous voyez, un peu comme ça. Donc là, on a, on part sur deux couleurs classiques. Ici, on a un filigrane, on va l'enlever. Ce filigrane, on va l'enlever. Ces textes-là, on va tous les mettre dans un premier temps en blanc, d'accord Là, je crée absolument en même temps que vous. Hein. Euh, non, vous savez ce qu'on va faire On va aller choisir d'abord une image. Parce que vous allez voir que choisir une image, c'est magique. On va aller ici, on va taper « coucher de soleil ». J'adore faire ça. On va prendre un, un beau coucher de soleil qu'on va mettre ici. Et on va le mettre en couleur. D'accord On va aller dans « clic sur la photo ». Et on va tout simplement enlever le filtre. Parce que là, il y a un, voilà, on a un beau filtre. Là, vous voyez, avec ces couleurs, peut-être même... Non, on va laisser celle-ci. J'aurais bien changé pour le violet. Peut-être même celle-ci, là. Voilà. Quand vous faites ça, et que vous voulez changer cette couleur-là, ici, quand vous cliquez sur « Couleur », et eh bien, vous allez avoir les éléments de cette couleur là et ça c'est si à un moment vous cherchez à avoir votre branding à vous et eh bien vous allez pouvoir justement jouer sur ça et par exemple là on aurait pu prendre ce gris là et ce orange là ou on aurait pu même celui-ci et ce corail là on n'est plus du tout dans les couleurs que j'avais prévues au début euh, si je fais ça et ça et ici on fait ça on va choisir une couleur qui me plaise plus parce qu'en fait, ces mélanges de couleurs ne me conviennent pas du tout. Euh... Voilà, celle-ci par exemple est beaucoup plus douce, mais on va retrouver sur des couleurs... On va prendre celle-ci. Allez, on reteste. On clique ici. On va voir quelle couleur il nous propose. Voilà, là on est sur quelque chose qui est beaucoup plus doux. Donc, ici, on pourrait prendre ce rose-là. Et ici, on aurait pu laisser celui-ci qui est très, très joli aussi. Mais on va prendre un peu plus doux. Vous voyez, là, on est sur quelque chose de, de très, très doux. Euh, ici, on pourrait marquer... Euh... Euh... Bon, on va chercher une citation. Allez, citation. Un truc super classique. Je voudrais mais vraiment un truc que tout le monde connaisse. Alors, l'amour est le fait du hasard et de la chance, je n'y crois absolument pas. Je pense que la, la bonne rencontre vient quand on est prêt pour la rencontrer et qu'on a bien déterminé la personne que l'on voulait rencontrer. Euh... Alors, peut-être qu'au lieu de citation « amour », on pourrait faire citation euh, « être amoureux », par exemple. Alors, on va faire juste ça. Donc, ça, c'est pareil. Quand vous faites des, des citations, bah, allez les noter à l'avance. Quand vous envoyez des belles, vous mettez un dossier. Moi, j'ai plein de, de photos sur. de, de citations sur euh, Evernote. Euh... L'amour, c'est comme la foudre. On est. Non, ça ne me plaît pas du tout. Personne ne sait quand ni comment l'amour ou la foudre... vont. Quand quelqu'un tombe amoureux de vous, vraiment amoureux, c'est la magie. Allez, on va prendre ça. En plus, Simone de, Beauvary, de Simone de Beauvoir. Allez, on va prendre ça. Hop, On va tout copier. CTRL-C. On va revenir ici. Alors, ici, au niveau du texte, on va mettre la citation principale. Ici, on va supprimer cette partie-là. On va copier... Simone de Beauvoir, on va le supprimer. Voilà. Pour que ça fasse joli, déjà on va modifier la taille de la police. Ici, on va les mettre hop, Simone de Beauvoir, d'accord Ici, vous pouvez mettre votre entreprise. Ensuite, on va aller prendre un logo fictif hein, parce qu'à la seconde plaisante, présente, vous n'avez pas de logo parce que je fais quelque chose de fictif. Donc, on va marquer cœur. On va chercher un joli cœur en filigrane comme je les aime. Par exemple, ça, j'aime bien. Donc, on pourrait le mettre comme ça. On va cliquer dessus pour modifier les couleurs en cherchant des couleurs qui sont déjà euh, bah, sur le modèle qu'on vient de prendre. Vous voyez, ça, ça peut être super sympa. Euh, on va repartir dans les cœurs parce qu'on est dans l'amour ceux-là je ne les aime pas du tout moi j'aime beaucoup ce qui est filigramme en ce moment, Filigramme, c'est tout ce qui est à la main vous voyez Donc, par exemple on peut prendre celui-ci on peut le mettre tout en bas comme ça, non, il n'est pas assez joli il n'est pas assez fin en fait pour moi hein. après il peut être très bien pour vous euh... On va choisir, par exemple, ça. Allez, ici, il est plus fin, celui-là Non, il n'est pas plus fin. Et on va prendre, par exemple, celui-ci. Qui pourrait être votre logo. Voilà, on pourrait dire que ça, c'est votre logo. On va rajouter des petites choses pour que ça fasse euh, toujours dans le branding. Donc, à la place de cœur, on pourrait mettre lettres. Ça pourrait être sympa aussi. Quelque chose de fluide et toujours dans les formes légères. Parce que moi, c'est ce que j'aime. Mais vous n'êtes pas obligé du tout. Euh, voilà ça, par exemple. Alors, au niveau des éléments qu'on vient de rajouter, on va modifier les, les couleurs. Donc ça, on peut le laisser en blanc. Euh, ce qu'on va rajouter maintenant, peut-être, c'est une... Euh... Euh, vous savez, c'est très la mode en ce moment. Des... Ah mince, des comme des tâches. Je vais vous montrer. Euh, non, ça c'est tâches. Alors, si je fais paint, en anglais ça s'écrit pas comme ça. Ça s'écrit comme ça. Voilà, vous avez des tâches comme ça. Je trouve ça très très joli. Il y en a que vous pouvez personnaliser. Ça, est-ce qu'on peut les personnaliser Non. Donc, vous pourriez éventuellement le mettre comme ça dans un coin, vous voyez il euh, y en a qui sont, euh, par exemple, comme celle-ci. C'est très joli aussi ça. Ça, ça aurait pu être une super idée de logo. Hein. Vous mettez juste ça, vous mettez logo au milieu. C'est top classe. Hein. Euh, vous avez d'autres ici recommandations pour ce type de logo que je trouve très, très, très joli. Vraiment. Oui, là, par exemple, en mettant euh, juste ça, bah, vous avez plein d'idées. Qui pourrait rester complètement dans votre dans votre branding quoi et tout ça évidemment avec la version gratuite bah, vous l'avez ça on va c'est très très joli mais on va l'enlever on va pouvoir peut-être mettre ça non on va venir en arrière ce qu'on a marqué c'est par exemple peut-être pink on va voir ce qu'on a comme texture comme chose qu'on pourrait ajouter bah, par exemple vous avez cette petite fleur qu'on pourrait mettre hop euh, légèrement en transparence et en fond, donc on fait arrière-plan et on va le mettre en transparence ici, vous cliquez sur l'élément transparent vous voyez on va le mettre en transparent par contre comme ici, il est vrai, quoi que j'aime beaucoup et comme c'est vraiment fade, vous savez, vous cliquez dessus je vais vous montrer hein. on clique dessus, ah, celui-là on ne pourra pas euh... on ne peut pas rajouter de. Bon, on va le laisser comme ça en transparence, ça reste très très joli euh, ça on a déjà des cœurs donc, ça ne fera pas joli si on en rajoute. Quoique, moi, je préfère celui-ci, peut-être même que celui-ci. On va le mettre un peu en transparence de côté. Voilà. Donc là, vous voyez, on a un bandeau qui est juste magnifique. Qu'est-ce qu'un un poste qui est magnifique avec, vous voyez, on a rajouté quelques textures, etc. Pour donner euh, de la forme, vous voyez, ça j'aime bien aussi. C'est ça que j'ai cherchais à la base. C'était quelque chose d'un peu comme ça, que vous, vous auriez pu mettre ici, vous voyez, comme attaché. Quand vous avez fait ça, maintenant, il ne reste plus qu'à changer cette image parce qu'on ne peut pas garder du rose. On est sur le concept de l'amour, donc on va faire Love. On va choisir un petit couple... Euh, celui-là est très joli, par exemple. Donc, on le fait glisser, vous voyez. Mais là, bon, là, les couleurs, il s'avère qu'elles sont correctes. Donc, vous faites double clic dessus, vous allez dans filtre. Soit, vous allez choisir... Là, on est sur une... Il un, n'y a pas de filtre. Hein. Mais par exemple, avec un petit filtre, hein, ici, on pourrait avoir quelque chose qui soit encore plus sublimé. Ah, voilà, c'est celui-là. Celui-là, il est super avec ce filtre-là, vous voyez. Là, si vous êtes Love Coach, vous avez un branding qui est de folie. Euh, vraiment, avec Canva, vous allez pouvoir faire... Euh, d'énormes, d'énormes euh, visuels très originaux, c'est pour ça que je vous dis que moi bah, je suis censée rester corporate pour rester vraiment dans, dans, dans mon esprit de société etc mais des fois bah, vous voyez j'aime bien partir sur des choses beaucoup plus euh, appuyantes on aurait pu faire ça sur euh, n'importe quelle thématique, celle du bien-être, de l'alimentation des petits chiens ou chats ou j'en sais rien bref avec euh... alors oui chose que je vous ai dit qu'on va voir juste à la fin. Donc là, vous voyez, on a créé trois postes. Mais au niveau des dimensions, on est en 1080 par 1080. Et bien, tout simplement, vous cliquez ici sur redimensionner. Ici, vous voyez qu'on est en 1080 par 1080. Et bien, on va mettre 1200 puisque c'est la dimension par 1200. Vous avez la possibilité de créer une copie et de redimensionner ou juste de redimensionner. Donc, vous pouvez tout simplement cliquer ici sur « Redimensionner ». Pour aller encore plus loin, et je vous en parlerai dans une autre vidéo, vous avez la possibilité ici de créer directement euh, un poste avec les visuels et ce que vous avez ici. Donc, on le fera pour un autre sujet et je vous montrerai qu'on peut créer un business complet en… Allez, le temps de créer un seul vision. Mais je, je vous expliquerai ça sur une autre vidéo. Euh, comment euh, créer tous les éléments... Ah ben, ça pourrait être la vidéo finale. Comment créer tous les éléments d'une entreprise en ligne ou hors ligne en moins d'une heure ah, Ça pourrait être un super défi. Euh, et je partirai peut-être sur le, le branding de quelqu'un que j'accompagne ou, euh, ou d'une personne que je connais. Donc là, on va juste redimensionner ici. Et vous allez voir qu'il est en train de... Ça a été redimensionné. Quand on clique ici sur redimensionner, vous voyez que les... Non, il ne l'a pas fait. Hop. Hop. Redimensionné. Votre design a bien été redimensionné. Bah pourquoi il ne veut pas me le faire, en fait Ah bah si, mais il... si si, ça a été redimensionné, apparemment. Sinon, vous faites redimensionner, vous faites ici euh, copier et redimensionner. Donc là, on passe à comme ça et on fait ça. Et donc, dans ce cas-là, il va créer à côté une copie qui, elle, va être redimensionnée. Continuez à redimensionner, donc vous faites oui. Et là, vous voyez que dans dimension, ben non, il n'y a toujours pas les bonnes. Si, si, elles y sont. Si, si, c'est les bonnes, en fait, c'est juste que là, on peut redimensionner. Voilà. Voilà, voilà, en ce qui concerne, euh, je ne sais pas pourquoi l'image vient de venir, voilà, ouais, parfait. Voilà, en ce qui concerne la création de postes, je vous invite à créer une fois par mois les 30 postes et ensuite de les programmer. Si vous ne savez pas comment programmer, j'ai une vidéo euh, qui vous explique justement comment faire avec Buffer. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous souhaitez d'autres tutos, ben vous les mettez sous la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi euh, des pouces ou des cœurs en fonction d'où vous voyez cette vidéo. Euh, moi, je vous dis à demain pour la pour le prochain tuto sur Canva et surtout n'oubliez pas, votre main, c'est vous.